Bonjour Les marées, vous connaissez Oh, probablement que oui C'est le niveau de la mer qui varie en fonction de l'attraction de la Lune. Et un petit peu du Soleil aussi. Les marées, il y en a pour tous les goûts, des rikikis de quelques dizaines de centimètres en Méditerranée, aux plus grandes du monde de 20 mètres dans la Bellungava au Canada. Bien sûr, ça se mesure et ça fait plus de 300 ans qu'on le fait en France. Le premier marégraphe a été mis en service en 1679 à Brest. Depuis, les mesures ont été quasiment ininterrompues. Bien sûr, les technologies ont évolué, et aujourd'hui, les marégraphes sont numériques. Comment ça marche Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va même essayer d'en fabriquer un. Un marégraphe mesure la hauteur de l'eau par rapport à une référence. On en distingue de trois sortes. La première, la plus évidente, on fixe une règle graduée dans l'eau, et on regarde où arrive le niveau. Pour éviter les perturbations du haut vague, on place autour un puits qui communique avec l'océan sous la surface de l'eau, pour que l'eau reste à niveau dedans. Ça, c'était les premiers modèles, depuis, on a fait un peu mieux avec la deuxième sorte. On place un flotteur à la surface de l'eau, qui émet des ultrasons par impulsion. En mesurant le temps que met l'écho à revenir, on en déduit la hauteur de l'eau. Et pour supprimer les perturbations liées aux vagues, on fait une moyenne sur plusieurs mesures. Génial tout ça Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la troisième sorte, le marégraphe de pression de fond. Pour en comprendre le principe, revoyons un extrait d'une de mes précédentes vidéos « Comment garder des bulles dans une boisson gazeuse ». Un moment, j'explique que lorsqu'on plonge sous l'eau, la pression augmente à raison d'environ 1 bar tous les 10 mètres. Donc, plus on descend profondément, plus il y a de pression. Mais à l'inverse, si on se place au fond de l'eau, et qu'on reste à un endroit fixe, et que c'est la hauteur de l'eau au-dessus de nous qui varie à cause de la marée, eh bien la pression va varier aussi, puisqu'on sera plus ou moins profond. Bingo Il ne reste plus qu'à mesurer cette pression, et moyennant une petite équation qui fait un peu peur, on arrive à en déduire la hauteur d'eau. Cependant, ça ne suffit pas dans la réalité, il faut aussi connaître la température de l'eau et la pression atmosphérique, deux paramètres qui vont jouer directement sur la pression de fond. Mais au final, ça marche bien, on arrive à une précision de l'ordre de quelques centimètres. Ayant découvert cette troisième sorte de marégraphe, je me suis demandé est-ce que c'est compliqué à fabriquer Et là, j'ai rapidement compris que j'aurais un petit problème, comment mesurer la pression de l'eau Et de l'eau de mer qui plus est On se rappelle tout de même que l'électronique n'aime pas trop l'eau. Alors il existe bien des capteurs pour le faire, mais on est à plus de 100 euros l'unité. Et je, je vous aime bien, hein. mais bon, c'était un tout petit peu hors budget, et même avec l'aide de Tipeee. Et là, j'ai eu une idée de génie. Oui, des fois ça m'arrive. Les capteurs pour mesurer la pression de l'air sont beaucoup moins chers. Et si j'en prends un et que je le place dans un sac plastique, que je l'immerge au fond de la mer. Logiquement, si la pression de l'eau varie, celle de l'air dans mon sac doit varier aussi. Et voilà ce qu'on va tester dans cette vidéo. Je vous présente ce que nos amis anglo-saxons appelleraient un POC, soit Proof of Concept. C'est-à-dire que le prototype que j'ai entre les mains est un prototype inachevé, inabouti, qui n'a pour but que de tester rapidement la faisabilité d'une idée, en l'occurrence celle que je viens de vous exposer. Le montage est très simple, le capteur de pression est relié à une carte Arduino Uno qui va faire l'acquisition des mesures à raison d'une tous les quarts d'heure. Elle enregistre tout ça sur une carte SD, je n'aurai plus qu'à la récupérer à la fin. La fabrication a été très simple, quelques soudures et le tour est joué. Le composant affiché sur la carte Arduino Uno, c'est un shield Ethernet. Non pas que j'ai besoin d'Internet pour ce montage, mais surtout, j'avais besoin de son lecteur de carte SD qui se trouve ici. Le tout est relié à une batterie externe USB d'appoint qui, d'après mes tests, peut tenir plus de 24 heures. Ce sera largement suffisant pour une session de mesure. Et bien maintenant, allô me voici dans le port de Brest, nous sommes aujourd'hui le lundi 9 mars et il est prévu une marée de coefficient 105 sur un maximum théorique de 120. La différence entre la basse-mer et la haute-mer, c'est-à-dire le marnage, va être de 6 mètres 50 environ. Eh bien, avant de me lancer, quelques précisions tout de même, j'ai modifié l'intervalle de mesure à 5 minutes, j'espère avoir une courbe plus précise, et j'ai fait un petit test pour voir si quand je descendais mon prototype sous l'eau, on avait bien une variation de pression, et c'est le cas. Je vous présenterai les résultats juste après. Et eh ben, c'est parti. Bon, c'est pas la grande classe hein, des sacs poubelles. <rire> je vais mettre en route le montage. Très important. Je regarde l'heure. 11h05. L'heure de début, c'est pour avoir une référence en fait euh, quand je j'analyserai mes mesures. Ben allez. 11h05 donc. Branchement du montage. On y croit. Hein je suis moyennement serein quand même, hein. ça va descendre au fond de l'eau, donc bon j'espère que je me suis pas planté. Voilà voilà, soyons fous, on fait ça pour la science, pour la science Marty, non de Zeus, go Faut avoir confiance hein. On le descend, voilà. Voilà, on va la laisser là. Normalement, elle devrait descendre naturellement. Ha elle descend déjà naturellement. Pas de bulle qui remonte. Bah, ça a l'air pas mal. On revient dans une journée à peu près. Voilà. Adieu, mon petit Arduino. J'espère qu'il va survivre. Ça fait plus de 24 heures que j'ai mon montage en place qui tourne. Euh, bon alors il paraît qu'en Bretagne il ne pleut que sur les cons du coup vu le temps aujourd'hui je ne sais pas trop quoi en penser J'avais laissé la ficelle sur le quai, j'avais peur qu'elle gêne les autres bateaux Mais comme la marée a monté puis redescendu, euh, ben, <rire> crainte justifiée Heureusement le voisin n'est pas là Oulalalala Ça n'a pas l'air de flotter des masses J'espère qu'il n'y a pas d'eau qui est rentrée dedans Si, c'est plein d'eau, ok. Ok, c'est mort. Bon, bah là, c'est adieu l'Arduino. Oh là, oui! Oh là là! Alors là, bon, ben voilà quoi, c'est un échec. bien, faisons les comptes. Dans l'affaire, j'ai perdu une Arduino Uno, son module Ethernet et aussi ma batterie externe USB. Mais curieusement, le capteur de pression et la carte SD ont survécu. Et vous savez quoi Les données sont exploitables. C'est beau. Tu vois, t'es morte pour la science. Je l'oublierai pas. Donc voyons voir ces fameuses données. Les mesures s'arrêtent à 13h50 le lundi 9 mars, avec un point un peu aberrant que j'ai choisi de retirer. Mais regardez, sinon, ça a fonctionné. La courbe que j'obtiens est en bleu, celle que j'aurais dû obtenir est en vert. On constate que les deux s'écartent progressivement l'une de l'autre. C'est dû aux fuites d'air du sac, en effet la pression diminuant, ça fait un peu comme si la hauteur d'eau diminuait elle aussi. Mais sur le concept, ça fonctionne. On a bien une variation de la pression en fonction de la hauteur d'eau. Au plus fort, on était à 9,35 m d'eau au-dessus du montage pour une pression de 1785 hectopascal dans le sac. Ça représente 1,76 fois la pression atmosphérique. Ne manque plus qu'un sac étanche et le tour sera joué, mais alors là j'avoue que je sèche un peu. J'ai essayé avec ce modèle, normalement conçu pour les activités nautiques, vous savez, ceux où on roule la fermeture pour les rendre étanches. Mais alors il ne résiste pas à la profondeur et se remplit d'eau encore plus vite que mon sac poubelle. Euh, je suis un peu en panne d'inspiration, j'avoue, donc je vais laisser ce projet en l'état et je reprendrai quand reviendront les grandes marées et quand s'assoupliront les mesures de confinement liées à cette saleté de Covid-19. Avant de vous quitter, une dernière courbe, celle de l'essai que j'ai fait avant la vidéo et que j'ai évoqué. J'ai tout simplement descendu le montage en faisant une mesure toutes les secondes, une mesure de pression. Voici donc la courbe. Au plus fort, on était à 1726 hectopascal, soit 1,7 fois la pression atmosphérique. Converti en mètres, ça donne ça. Au plus profond, on était à 8,80 mètres. Et on voit même sur cette courbe les deux essais manqués que j'ai fait où je me suis emmêlé les pinceaux dans la corde. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Tipeee, ça me rendrait encore plus heureux. En tout cas, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou Twitter, on s'y amuse bien. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux projets